Le 4 Oh, oh, oh là là. Je vous montre nos vélos. Il y a toujours un vélo à gagner. Yo salut à tous c'est Julien Fontenoy, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui c'est une grosse journée puisque on est sur le nouveau terrain de Trial Celui de Grenoble, 6000 mètres carrés, un nouveau terrain énorme On s'est fait exproprier de l'ancien du coup On a celui là, je vous le montre, ça part deux ici avec des cailloux Des cailloux, des cailloux, des cailloux, des cailloux, des bus au fond, des troncs, Théo ici c'était livré avec. Hein. Tout ça, des troncs, ça va jusqu'à là-bas. De toute façon, on va se lancer des défis justement avec Théo. Salut Théo, on dit Allez, bonjour. Bonjour, ça roule. Check. Check. On a le droit de checker, je crois pas. On a le droit. Ça va. À un mètre de sécurité. Et grosse nouvelle avant de commencer la vidéo. Avec Théo, on est sponsorisé par la marque Ozonis. On est ambassadeur et je vous montre nos vélos. C'est des Ozonis, c'est les trois couleurs qui sont disponibles sur le site. Et ben, On a les trois. Voilà, On s'est fait plaisir. On a le bleu et orange. On a le orange et blanc. Et on a le bleu turquoise. Vous pouvez déjà nous dire en commentaire quel vélo vous préférez. Le orange, c'est celui de Théo. Le bleu, bah c'est aussi celui de il ça fait plaisir, on a pris deux. Et moi j'ai le bleu. Donc ça c'est vraiment des trials. Hein. Dernièrement j'ai pas fait trop de vidéos de trials mais là c'est un vrai vrai trial, il hein. n'y a pas de sel. Alors moi je vais faire la voix des abonnés. Je vais poser les questions que j'ai retrouvées sur, sur mes réseaux. Alors déjà combien ils pèsent Un peu moins de 8 kg On est entre 7, 5 et 8. Ça dépend euh, des composants que, euh, qui sont utilisés. Là on est sur un monta sur le montage pro. Euh, Fourche carbone, guidon carbone, Deuxième question, c'est quoi comme frein Bon je vais répondre mais c'est des freins hydrauliques à patins. Quoi des patins Des patins euh, ici, hein, c'est hydraulique à patins. À avant et à l'arrière pourquoi des patins et pas des disques déjà le frein patin est plus léger que le frein à disque et ouais. parce qu'on a un freinage qui est beaucoup plus on-off nous on a besoin d'un freinage qui soit super sec donc là on vient meuler le flanc des jantes on a des patins qui sont à une gomme super tendre mm -hmm. autre question est ce qu'il y a des vitesses sur ce vélo euh, pas du tout que là il y a comme un dérailleur, là on va dire il y a un petit tendeur de chaîne c'est un petit système avec deux roulettes et un ressort qui permet bah, de tendre la chaîne que là on a un axe traversant pas régler l'empattement en fait mais aussi vu que la chaîne s'étend avec euh, le. Quand elle vieillit, ben, au moins elle est tout le temps tendue. Et surtout quand on crève, on remet la roue et on est tout le temps bien avec les patins. C'est intelligent. besoin Merci, Jamy. Bon, bah du coup, on va attaquer nos petits défis. On va vous montrer le terrain en ridant. On va aller sur la zone de la poutre. On va lancer le premier défi. Théo le défi de l'équilibre Oh Théo il va falloir partir de ce caillou pour rouler sur la poutre La première Rouler sur la deuxième Rouler sur la troisième hein. C'est simple oh. on a compris les règles ouais. La quatrième qui est beaucoup plus haute hein. Qui m'arrive déjà au torse, Faut pas tomber Tu as fait ninja warrior toi Ouais j'ai fait ninja warrior Mais ninja bike Il manque bien juste bien. de l'eau C'est vrai c'est sympa un peu d'eau Dernière poutre Caillou Dernière poutre Ça fait une Deux Trois 4, 5, 6 poutres à faire, je te propose celui qui va le plus loin déjà et si tu veux on se laisse 3 essais à chaque fois qu'on touche une poutre avec au moins une roue ça compte un point, ça te va Ok, ça me va. Tu veux commencer Allez je commence. Allez vas-y commence. Du coup tu prends le vélo orange alors. Comme ça t'es assorti aux poutres c'est pas mal. Pour avoir ici l'équilibre honnêtement c'est pas facile à hein. regarder c'est pas plus large qu'un pneu et c'est un bois qui est bien lisse, bien neuf, faut pas tomber. C'est quand tu veux, let's go Allez un point. Un point. Oh yes Deux points Oh oh, oh. oh Deux points Oh mec, c'est trop trop dur Premier essai, deux points à moi Ok, Aurel, oh, premier essai oh, oh, oh. oh Deux points Oh l'arrière, l'arrière oh. Ah ah Ah Hop et il marche les trois points 3 ah oh, points, ok bon bah deuxième deuxième essai parti hop Ok La contrôle Nice Allez allez allez Allez Allez le 3 points Yes Ouh oh. Allez allez allez Le 4 Ouh. <rire> ah, ah, ouais, ouais, tu l'as touché, ouais. Elle était là, genre, même pas là, là. J'étais vraiment très de faire de l'arrière, faire de l'avant. Comment sauver un ouais, euh, 4 points On va dire celui-là tu l'as touché. Tu la l'as touché, pas mal. Bien joué. 4 et 2, 6 points pour l'instant. <rire> Allez, deuxième. Il est en mode course de vitesse. Oh <rire> Qu'est-ce que j'ai foutu? Bah, t'as dit C'est le caca de pigeon là, il t'a fait. Euh... Ah Allez! Bah, j'ai quand même un point. 6, 6, et moi j'ai 4. Du coup, ça joue sur la dernière manche maintenant. Ah Elle là là, a la loose oh, ah Qu'est-ce que j'ai fait? C'est nul. Je crois que j'ai voulu aller vite et c'était pas une bonne idée. Allez, troisième essai. Ma maman, je vais prendre la perche là. Attends. Yes ok, ok. Oh, oh là là, la pression! Un point. Oh. Un point, ça veut dire que tu as 7 et moi 4 du coup si je fais 1, 2, 3, égalité 4 Oh là là là là Comment on à à 2 essais hein. Est-ce que ça va jouer maintenant pour le ouais. premier point du défi Ok, 1 point 2 points 3 ah, points, 3 points 4 points Non, je t'ai battu là déjà ah, C'est le quatrième point ah ouais. C'est logique à toi Oh, oh <rire> oh le mec il hyper compète quoi, Ça, fallait pas me chercher hein, j'ai craqué, 1, 2, 3, 4, 5, 6 points pour ce dernier Victoire 1-0! Deuxième défi, c'est toi qui vas le faire, puisque c'est moi qui ai imposé les poutres. C'est à toi de trouver un deuxième défi. Que du ah, bang. Ouais. Il y a peut-être plus d'énergie que là-dedans, non? Pas de sucre, pas de calories. Il y a juste de l'énergie avec ça. Hein. C'est de la pina colada. Bang. Pina colada. Nouvel, euh, nouveau parfum de Bang Energy. Hein. Et moi, j'ai récupéré Bang Ça, j'adore. Ça, c'est mon parfum préféré. Que de l'énergie. Des vitamines et tout. C'est le sponsor de la vidéo, faut le dire quand même. Hein. il sponsorise euh, cette vidéo. C'est bien gentil. Du coup, bah, Chine. Hein. Santé, hein? Ça fait chaud. Ah, attends. Oh, est-ce que c'est bon? C'est pas mal du tout Si avec ça t'as pas d'énergie pour le deuxième défi Allez moi je m'en prends un aussi Je vais me prendre celui-là Hop. Bon on va au deuxième défi du coup Allez qu'est-ce qu'on fait, fait du coup C'est pas mal un défi de vitesse Et on peut aller sur les bus Ça bas là au fond là ouais. La zone de vitesse c'est-à-dire on part d'ici yes. Donc la zone yes. là. On va transférer là ouais. Après on va là Ici right, right. Là Là-dessus Là Oh jolie extension T'as bu du bang toi non ah là, ouais. Après on saute là Là là, là. Après boum Boum Allez, <rire> chop Vas-y, je te fais un montage, attends. Vas-y, fais une extension, je te fais un montage de l'espace. 1, 2, 3. fou Oh yeah un ouais. bang, c'est oh. plus que de la magie là. Là, là. vas-y Vas euh, La flemme, là-bas. Après celui-là, encore là. un gros gap. On pédale, on pédale, on pédale. Tiens, je mets la canette. Ouais, c'est la ligne d'arrivée. C'est là l'arrivée. Qui commence Bah, j'ai bah. commencé tout à l'heure, donc. Euh... Donc, euh, je commence. c'est Alors, euh, déjà, faut retenir la zone, ça va être le plus dur. <rire> ok, j'ai pas de chrono officiel, mais au pire, tu le verras sur le petit compteur de la okay, gopro 2 1 top c'est parti allez le gap Yep Oh <rire> putain Oh non Allez, allez, allez 1 Yes, Yes Yes, 1 1 1 c'est quoi ton Euh. Ça fait une pénalité? Yes! Oh. Allez, donne tout, donne tout! Do. Il est loin celui-là! Bah oui, je oh. yeah. t'ai. Yeah. Alors le verdict, 51 secondes 51 J'ai perdu l'élan un peu là-bas, quand même un peu de vitesse Quand je vois comment t'es soufflé, je me dis que je suis pas bien du tout Bon, bon chance. chance Are you ready Yeah, I'm ready bro Ok, you are ready 3, 2, 1, go La la Ouf Ouf Oh, il y a du speed Oh, il enchaîne le salaud Oh là là Oui. Tu C'est tout à le rater. Oh, doucement, doucement là ça s'emballe. Ah ouais Oh la pénalité, la pénalité On l'avait pas dit, hein, mais.. Oh Moi je dis 5 secondes pour la pénalité Allez Allez Oh Et... La pénalité va faire mal, je pense. On s'était dit une pénalité, 5 secondes on avait dit. Enfin, je l'ai dit un peu comme ça, mais Ouais, ouais, on avait pas trop dit, mais on va dire un peu ça généralement sur les contests. Ah. Du coup, tu as mis d'après mon calcul, 37 secondes, mais avec la pénalité de 5 secondes parce que t'as mis un sabot et les pieds sur la bus 42, tu m'as battu. Bye. Oh là là Bien joué mec. Propre. Yeah. Oh, oh, oh, oh. Franchement, t'allais vite. Hein. Bon bah 1-1, c'est bah voilà, c'est parfait. C'est le match qu'on voulait. Puisqu'on voulait un troisième défi. C'est le défi freestyle. Vous savez, le, le fizz à Montpellier a été annulé. Et du coup, ils ont fait un truc en ligne. Et j'ai trouvé ça cool. En fait, c'est les internautes qui votent. Donc du coup, ce qu'on va faire avec Théo, c'est qu'on va filmer là euh, nos 5-6 plus beaux passages. On mettra une musique un peu dynamique. Je un petit micro édit et ça sera à vous à la fin de la vidéo de voter pour euh, élire bah, le vainqueur de la vidéo ça plaît, là. je vais me défonce pas mal comme truc on a le droit de prendre les mêmes hein, comme ça les gens peuvent comparer ou alors complètement différents. chacun a sa bah, stratégie ouais. Ouais. ça peut être bien cool et moi je vais reprendre euh, un peu de bang hein. Au cas où on n'avait pas compris que c'était une vidéo sponsorisée par Bang, hein. sans vouloir être trop lourd. Sans vouloir être trop lourd, je le suis un petit peu, quoi, mais, mais, mais, mais comme ça. Je suis lourd, mais pas trop parce que c'est fat free, il y a écrit. Fat free, donc pas trop lourd. Hein. Le mec il abuse trop. <rire> Allez, bang Allez, bang, bang, bang Bang, bang, bang, bang, bang, bang. bang, bang, bang. Avant de commencer, ouais. tu veux quoi comme musique Il faut que ça soit libre de droit, sinon on perd toute la monnaie sur YouTube. C'est euh, électro, un peu. Tch, tch, tch, ça Ça pète un peu, tu vois. <rire> yes. Tiens, on recycle s'il te plaît, on ne laisse pas ça sur le terrain. On ramène à la maison, on ouais. met dans la poubelle et hein, euh, recyclable. Ouais, poubelle jaune. <rire> Yes Votez 2 Oh rien les gars dans les commentaires Votez 1 Théo <rire> Votez 2 Aurélien, à vous de marquer dans les commentaires. Merci bien sûr à Bang! Bang bang, euh... bang! bang, bang, bang! Bang, bang d'avoir <rire> cette vidéo. Et merci aussi, bah, on va quand même se remercier euh, Ozonis euh, pour ses beaux vélos quand même. Hein. Vous pouvez nous marquer d'ailleurs dans les commentaires quel vélo vous préférez. Euh. D'ailleurs, bah, c'est fini je crois à l'heure actuelle, mais il y avait un vélo à gagner. Il y a toujours un vélo à gagner. Il y a toujours sur le compte Ozonis, Instagram ou Facebook, vous y allez, il y a un vélo comme le nôtre. Celui-là, 2500 euros, la valeur, effectivement, je n'avais pas parlé. 2500 euros, il suffit de commenter et il y aura un gagnant. Normalement, dès qu'on atteint les 10 000 commentaires. Donc franchement, allez bombarder les commentaires sur les réseaux sociaux. 2500 balles à gagner facilement. Faites-vous plaisir les gars. Pensez à vous abonner. Allez suivre Théo sur tous ses réseaux également. Parce qu'il a bien joué le jeu. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo lundi prochain. Ciao les gars Ciao